Bonjour à tous. Quels sont les signes les plus stressants du zodiaque Eh bien, je vous réponds tout de suite. On va commencer par le plus stressant d'entre tous, hein, la Vierge. Pourquoi est-ce qu'elle est stressante Parce que la Vierge elle est toujours inquiète qu'elle pose toujours mille questions qu'elle vous demande si vous êtes euh, si vous sortez si vous êtes bien couvert euh, parce que vous risquez d'attraper froid ensuite elle va vous demander euh, est ce que tu as bien pris tout ce que tu devais prendre parce qu'elle se dit que vous allez oublier quelque chose elle anticipe finalement euh, tout ce qui pourrait euh, être euh, vous voyez mais c'est des détails en fait hein. elle se fixe sur des détails du quotidien qui pourraient aller de travers et elle vous fait participer à ces inquiétudes pour ces pour, pour détails hein, qui n'ont vraiment d'importance qu'à ses yeux. Donc la meilleure manière de comment dire, de calmer son stress hein, qui parfois même peut la faire somatiser, hein, c'est à dire les maux de tête, les maux de ventre et tout ça, ça va avoir Souvent pour origine le stress. Hein. Donc la meilleure manière de la calmer hein, et de finalement de l'aider, eh bien c'est de détourner son attention. C'est-à-dire que vous allez à votre tour lui poser une question, à votre tour lui dire mais il y a ce détail qui ne va pas, etc. Et donc elle va s'intéresser à, à, à d'autres choses. Ça va. Euh, disons dévier hein, finalement le cours de son stress et euh, petit à petit euh, bon le stress va diminuer et euh, je vous dis pas qu'il va complètement disparaître hein, parce que la Vierge elle est quand même née stressée. Deuxième signe le plus stressant le Verseau. Pourquoi le verseau Parce que euh, il l'anticipe toujours, il, il, il n'est pas dans le présent, il est dans le futur, et bon, le futur est incertain, ce n'est pas du tout quelque chose de rassurant. Donc, ce, ce pauvre Verseau, il est sans arrêt euh, angoissé, hein il se dit Mais qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que euh, je vais pouvoir aborder ce telle situation ou tel, il se projette en permanence dans le futur et ça n'est pas rassurant, hein donc forcément il est stressé. Et puis c'est aussi quelqu'un d'extrêmement impatient et euh, il a cette espèce de, de... on sent en lui, hein, ce, ce stress, il est là hein, euh, et, et il vous le communique obligatoirement parce que il vous dit mais ça va pas assez vite, il fallait faire ça à tel moment, euh, euh, d'ici quelque temps, il faudra que ce soit comme ci, comme ça. Euh, euh, donc, euh, voyez, il, il, il, il apporte sans arrêt euh, à une forme de stress, hein, euh, vraiment. Euh, et même bon ça peut aller plus loin hein. il peut être en burn out parce que tout va être excessif hein, au, au niveau du stress euh, comment le calmer le ramener à l'instant présent c'est très important euh, qu'il reste le plus possible dans le présent ça ne l'empêchera pas d'avoir des idées pour le futur tant qu'il a que des idées ça va mais il ne faut pas qu'il s'y projette hein. il faut vraiment que vous l'aidiez euh, que vous le rameniez. Euh, dans, dans le moment présent et dans ce qu'il peut y trouver de positif hein, surtout et qui va finalement euh, le calmer le troisième signe le plus stressant et euh, vraiment il peut être très stressant euh, c'est le cancer parce que le cancer il est trop émotif il est vraiment euh, et puis alors c'est tellement euh, envahissant euh, parfois ces émotions que ça déborde euh, et que euh, eh bien, il en fait profiter tout son entourage et, et c'est pas seulement des émotions c'est des états d'âme aussi c'est des humeurs euh, qui sont changeantes mais tout ça vient du fait que euh, les émotions euh, euh, sont, sont trop fortes et que euh, bon euh, par, parfois il ne sait pas lui-même comment se canaliser hein c'est vraiment très difficile alors qu'est ce qu'il faut adopter comme attitude pour l'aider je pense qu'il faut être très euh, bon un bon papa ou une bonne maman il faut le caresser dans le sens du poil il faut euh, le rassurer parce qu'en fait tout ça euh, dénote une forte euh, insécurité hein. Donc euh, plus vous serez maternel, paternel, enveloppant, rassurant et euh, moins il aura euh, de stress dû à ces excès d'émotions. On va terminer avec euh, notre ami Bélier, vous savez le Bélier qui est euh, bon stressant parce que il faut que tout aille vite. Il, il, il est euh, un peu comme le Verseau d'ailleurs, très impatient, euh, très euh, comment dire, dans la volonté que tout soit fait dans l'instant. Hein. Il, il ne supporte pas en fait la frustration qu'impose un délai quelconque et alors euh, il va stresser tout le monde en disant mais c'est urgent, il faut faire ça pour euh, hier, euh, euh, mais comment ça se fait que ça n'a pas été fait, etc. Et puis comme il a quand même une certaine autorité, hein, une euh, certaine euh, euh, détermination, euh, il va forcément stresser son entourage. Alors comment euh, lutter contre euh, ces tendances propre à, à beaucoup de béliers quand même, eh bien, il faut lui dire que, bon, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si jamais euh, les choses ne sont pas faites instantanément, qu'il euh, y a une chose qui existe, hein, c'est le temps, et que le temps aide à construire, et que s'il va trop vite, il ne donnera jamais de base assez solide à ses entreprises. et eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Cette, euh, cette vidéo un petit peu spéciale. Euh, si c'est le cas, et eh bien vous la likez et vous vous abonnez. A très bientôt